Monde. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau réseau social. CCU. c'est le même principe que Facebook, mis à part que vous gagnez de l'argent. Donc, pour s'inscrire à ce réseau, il faudrait que quelqu'un vous parraine. Donc, je me propose à faire vous rentrez dans ma page Facebook d'accord comme ça vous pouvez partager avec moi vos avis et puis euh, de voir euh, la présentation de ce voilà et le principe monsieur. Donc euh, je vais cliquer à euh, gauche sur Donc euh, voilà le formulaire à remplir. Donc on va le traduire en français. Très bien. Donc comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, euh, je récapitule le nom, votre prénom, votre nom d'utilisateur, votre mail, votre sexe euh, mâle ou femelle, date de naissance, mot de passe, et puis vous cliquez sur inscrivez-vous Inscrivez et profil complet. Voilà. Donc, euh, vous recevez directement un un mail, un, je veux dire, euh, pardon, vous recevez directement, un, un, je veux dire, un mail de confirmation, d'accord. Donc euh, vous cliquez sur euh, vérifier mon mail sur votre boîte. Et puis vous vous connectez, vous connectez directement avec votre adresse mail ou Directement avec votre username. Yeah. Bon. Voilà. Mettez votre mot de passe. Voilà. voilà. je me suis trompé sur le passe. très bien voilà votre votre compte là c'est euh, l'accueil voyez c vos amis voilà c'est euh, feed Donc, euh, bref, je vais vous expliquer comment créer votre profil. Donc là, on avait profil. Idée de profil. que moi, je me suis déjà inscrite. Donc, voilà, on va traduire la page pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Alors là, vous avez les informations sur le profil. Donc, euh, profil photo. Donc là, vous téléchargez un avatar. Voilà. Et vous choisissez un... Euh, photo. D'accord et vous mettez ouvrir et là vous avez la photo de couverture pareil même principe donc là vous avez euh, biographie bio je veux dire vous pouvez euh, taper euh, un texte vous d'écrire le téléphone, le site web euh, statut de relation voilà. choisissez, je ne veux pas dire unique dans une relation euh, engagée, mariée, c'est compliqué veuf, euh, voilà euh, situation actuelle donc euh, hometown YouTube, euh, voilà, Tumblr, euh, si vous en avez, ou Pinterest, Vous cliquez sur enregistrer, voilà. voilà. Donc là, vous avez, euh, voilà, votre profil, euh, sitting, c'est euh, paramètres, Sign out c'est Déconnecté. Donc là, c'est votre solde. Voilà. Très bien. Donc là, on va sur la page d'accueil. Sur notre page d'accueil, on a, il y a des amis, Attendez, je vais traduire. Voilà. Amis et suiveurs. Très bien. Donc on a tout à fait haut. On cherche quelqu'un, un ami ou une page. Ou... Voilà. Et là, c'est euh, notification. Voilà. Voilà, c'est et puis là ce que vous pouvez publier voilà c'est pas publicitaire voilà là, sur le web Facebook, Youtube voilà événement de la vie très bien donc là on met euh, voilà Là, c'est j'aime commenter au plus. Voilà. Très bien. Et là, il y a des commentaires, vous voyez. Là, il y a ma vidéo aussi, voilà. Donc, euh, très bien. Donc, euh, voilà. en tout, abonner, à abonnement. Là, vous avez les photos, amis, abonnés et abonnés. Voilà, ça, c'est mes abonnés. Et là, c'est mes abonnements. Bon, à chaque fois, ça... Ça repart en anglais, donc euh, voilà, en anglais c'est prologes, voilà, donc euh, voilà, Concord. Sur Settings, donc là, si vous désirez modifier, voilà. même changer de mot de passe si vous désirez, vous mettez votre mot de passe à confirmer et puis voilà. Donc là, on a l'accueil, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, d'accord, donc, euh, donc là, ce qui publie c'est la même chose qu'en facebook donc voilà vous, vous aimez euh, vous dire commenter euh, voilà voilà euh, nice voilà euh, c'est partagé Mais Moi c'est plus donc voilà donc euh, voilà une notification, okay. donc là vous avez une notification, voilà c'est soit vous rentrez euh, ici ou carrément par le raccourci, donc là vous avez les messages, voilà. Là, c'est votre banque. Bon, vu que ça fait pas longtemps que j'ai créé mon compte, donc euh, je pas encore évolué. Voilà. Prochainement. Euh, Alors, a les tickets. voilà, donc, euh, les, vues, euh, donc vous les, les vues, là vous avez les vues, là vous avez les lames et là c'est les commentaires de chaque euh, poste, donc vous avez family, Donc, voilà, donc là, on a, on va, là, on va traduire Donc là, vous avez les amis. Donc là, vous avez les 11 nouveaux enfants. Et là, vous avez les 11 enfants. Là, les 12 réseaux et 73 d'abonnement. Voilà, c'est un système triangulaire de parrainage. Bon, après, je vais vous expliquer, euh, ça plus tard. dans la prochaine vidéo. Donc, euh, et euh, découvrir l'utilisateur. Discover. Euh, voilà. Découvrir l'utilisateur. Donc, voilà. donc ça c'est c'est l'étoile oui, le réseau voilà Avant ah, tout voilà. là c'est euh, pardon excusez moi voilà donc là si vous avez des questions euh, sur euh, je veux dire euh, tissu qu'est ce que c'est que tissu es euh, comment est tissu es différent et ainsi de suite les voilà, questions voilà si vous avez des questions euh, voilà comment créer et publier contenu voilà, on va socialiser votre réseau. Créer un propre, partout en électronique. Voilà, contact et tout ce Voilà, justement, vous êtes nouveau euh, sur tissu Donc, euh, vous devrez, euh, vous devriez plutôt, euh, vous devriez vous documenter. Voilà. Pour mieux euh, apprendre à gérer votre votre compte voilà et les annonceurs euh, donc voilà. voilà donc en principe euh, pour aujourd'hui euh, c'est bon voilà, vous avez créé. Voilà, ajoutez une photo, ajouter un titre. Publicité. Public. Amis seulement, c'est qu'en Facebook, pareil. Voilà. Ensuite, on a tout, tout vu. Donc, euh, voilà. Si euh, la vidéo vous plaît euh, vous mettez jamais vous vous abonner, d'accord Pour euh, continuer. Euh, donc, euh, la prochaine vidéo, on va parler euh, de comment utiliser euh, tissu euh, pour euh, gagner de l'enjeu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à me les poser. D'accord Sur euh, ma page Facebook. Voilà. Ou carrément euh, sur ma chaîne YouTube. Carrément sur ma chaîne YouTube. Ou en bas. Voilà. Et j'hésiterai pas à vous aider. merci. À la prochaine.